de d'un coin potager en terrain rocailleux Le petit coin en question se trouve en terrain de garrigue en bordure du maquis d'un massif forestier typique des Cévennes. Bien qu'il soit relativement petit, 60 mètres carrés environ, il devrait suffire à produire suffisamment pour subvenir à une petite famille. Première chose à faire, le clôturer pour le protéger des sangliers et autres animaux friands de ces coins de culture. La couche de terre est très mince, environ 10 cm, et au-dessous, c'est du rocher. Avant de fermer complètement la clôture, je fais livrer 3 camions de terre, soit 30 tonnes. Je l'étale soigneusement pour obtenir une couche de 40 cm environ. J'aplanis le tout avec une motobineuse. Je vais amender ensuite avec du fumier du poulailler. Après de nombreux contenus de brouette, j'ai suffisamment de fumier pour amender cette terre. Une fois le fumier bien étalé, je passe plusieurs fois la motobineuse pour bien mélanger le fumier à la terre. Maintenant, la terre va avoir toute la période d'hiver pour se fertiliser. Nous sommes maintenant au mois de mars. Dans un coin du jardin, au sol, le rocher à fleurs à la surface. Je crée à cet endroit une petite banquette. Quelques pierres pour délimiter et permettre de créer un contenant que je remplis avec un mélange de terreau et de sable. Cette banquette sera consacrée à la culture des salades, mais aussi à l'alternance avec des radis. Pour cette première culture, je repique des salades. Avec de fréquents arrosages, ces salades poussent rapidement. On pourra ensuite très vite commencer à les récolter. Durant toute la période, lorsque j'en récolte, je les trie sur place pour faire des sachets qui se conservent très bien au réfrigérateur. Fin avril je crée une bande de 50 cm sur toute la longueur du potager. Au départ de cette bande, je délimite un petit rectangle de 1,50 m de longueur sur 50 cm dans lequel je sème des radis et ensuite en continuité des bêtes rouges. La croissance est rapide. 20 jours plus tard, je peux commencer à déguster quelques radis. Les betteraves rouges, quant à elles, commencent leur croissance. Fin avril, début mai, c'est une période particulièrement active au potager. Il faut semer et repiquer. Je commence par semer des haricots. Ces haricots pousseront très vite si la terre est bien réchauffée par le soleil. au fil des jours ils fourniront de belles gousses à déguster Entre temps je repiquerai des plants de tomates de plusieurs sortes marmande, cœur de bœuf noir de crimée cornu des Andes tomates cerises etc je créerai une rampe de tuteur avec des cannes bambou Des plants repiqués, je dispose de quelques poignées de migons broyés, terreau de vieux fumier de moutons, au pied de chaque plan. Après quelques jours d'adaptation, la végétation démarre à vive allure. Les premières tomates font leur apparition. Elles vont rapidement grossir et début juillet, je pourrai en déguster quelques-unes. plantes de courgettes longues ou rondes auront aussi leur place. La progression de la végétation est là aussi très rapide. De nombreuses fleurs font rapidement leur apparition. Cela donnera des petites courgettes et leur croissance va à une vitesse surprenante. En quelques jours après l'apparition des premiers fruits, la première récolte est copieuse. Je ferai également une place aux aubergines, dont je repiquerai des plants déjà assez avancés, car il ne faut pas les mettre en pleine terre trop tôt dans la saison. Elles ont besoin de chaleur. La progression de la végétation est beaucoup plus lente au départ. Mais dès que cela démarre, cela donne de jolis plants qu'il faut tutorer solidement. Ils ne tardent pas alors à fleurir. Ce qui donnera de belles aubergines luisantes. que je récolterai tout au long de la saison. Je repique à nouveau quelques salades à côté des aubergines pour assurer la continuité de la récolte. Il y a maintenant plus beaucoup de place. Je vais créer une petite banquette contre le grillage de la clôture. J'y repiquerai quelques plants de concombres que je ferai grimper sur le grillage. Là aussi, la progression est rapide. Je les attache au fil des jours sur le grillage. Les fleurs donnent de petits concombres qui peuvent être récoltés petits comme cela pour faire des cornichons. Bien, quelques jours plus tard, un concombre. A l'opposé de l'autre côté du potager, j'ai créé, de chaque côté du grillage, une partie à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, une coin de fraisier. Là, de nouveau, si on amande bien la terre et que l'on arrose fréquemment, la croissance est rapide. J'ai mis plusieurs sortes de fraises, des remontantes et non-remontantes, ce qui fait que j'aurai des fraises toute la saison. Il y a des gariguettes, des marats des bois, des charlottes, des Reines des vallées, etc. Lorsque cela commence à donner, les récoltes sont fréquentes. Les betteraves rouges pendant ce temps ont bien évolué. À partir de la mi-août, je pourrais commencer à en consommer. Dans des pots, j'ai repiqué les herbes aromatiques que j'utilise la ciboulette, le persil, la sarriette, le basilic pourpre au goût poivré, Le basilic géant vert pour la soupe au pistou. Et le basilic citronné au goût de citron vert. Voilà un bel assortiment de légumes, fruits et aromates frais qui agrémentent les menus de mai à octobre. Mais aussi l'hiver avec les conserves et les plats cuisinés tels que ratatouille, tomates, aubergines et courgettes farcies gratin d'aubergine, etc. que l'on peut congeler. Un petit coin potager bien utile que l'on peut réaliser même dans les endroits les plus inattendus. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtirsa sa maison ou bien bâtirsa maisonnet Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un type